Bienvenue sur la vidéo capture portant sur Skype. Skype est un logiciel qui permet les appels téléphoniques, la visioconférence, le transfert de fichiers ou la messagerie instantanée, tout cela via Internet. Alors d'abord, vous devez vous connecter sur le site Internet www.skype.com. Donc, pour s'inscrire, nous allons cliquer sur « S'inscrire ». Nous allons créer un compte. Il s'agit de remplir le formulaire, donc on inscrit notre prénom, le nom de famille, l'adresse courriel, et on confirme l'adresse courriel. Ensuite, on nous demande les informations de notre profil, donc le jour de naissance, le mois et l'année. Donc, on inscrit l'année, le sexe, on inscrit le pays, donc « Canada ». La ville, donc. donc, français, le téléphone mobile, je ne l'inscris pas. Donc, c'est sûr que si vous voulez euh, que vos contacts puissent voir euh, votre numéro de téléphone, vous pouvez l'inscrire. Donc, on vous demande comment vous comptez utiliser Skype. Par exemple, pour un groupe de femmes, vous pouvez le dire à titre professionnel. Le nom de la société, par exemple. C'est La taille de la société. Par exemple, 6 à 25 employés. Donc, votre pseudo Skype. Donc, ce sera votre surnom. Sur le logiciel Skype, Donc, on vous suggère trois options. S'il y en a une qui vous convient, vous pouvez la choisir. On vous demande un mot de passe. Le mot de passe doit contenir entre 6 et 20 caractères. On confirme le mot de passe. Et ensuite, si on désire être informé des nouveaux produits et fonctions et des offres concernant Skype, par courriel, on peut le cocher. Sinon, on peut le retirer. On inscrit par la suite les lettres qui apparaissent dans la boîte ci-dessus. Cette étape est pour confirmer que vous n'êtes pas un ordinateur, et bien un être humain. Oui, j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation de Skype. Donc, je clique. Donc, voilà. Le compte est activé au nom de Marie Tremblay. Maintenant, on vous demande de télécharger Skype. Si vous avez un ordinateur avec un, un logiciel d'exploitation Windows, vous pouvez cliquer ici. Si vous avez une autre version, vous pouvez cliquer sur le lien plus bas. On va cliquer pour Windows, ici. Donc maintenant, le téléchargement s'exécute sur l'ordinateur. Le temps de téléchargement peut dépendre de la rapidité de votre connexion Internet. Donc voilà, les Skype est prêt à être installé. Nous avons téléchargé le logiciel Skype. Lors de la prochaine vidéo capture, nous allons installer le logiciel Skype. De plus, nous allons aussi voir comment faire l'utilisation du logiciel Skype. Merci beaucoup.